L'objectif de ce projet est de comprendre comment faciliter la transition d'un régime carnivore vers un régime plutôt flexitarien. L'objectif n'est pas de comprendre comment faire de tous les omnivores des végétariens, mais en revanche c'est un consensus aujourd'hui qu'il faut réduire la consommation de viande dans notre société pour que notre alimentation soit durable. On compte aussi que euh, le fait de réduire la, les apports en viande du jour au lendemain n'est pas une chose forcément très faisable, très facile. Euh, et c'est pour ça qu'on aimerait étudier euh, bah, tout ce qui pourrait expliquer euh, comment faciliter cette transition. On a, euh, un projet multidisciplinaire qui est porté par plusieurs enseignants-chercheurs d'AgroParisTech nous avons des collègues sociologues qui vont conduire des entretiens approfondis avec les consommateurs pour comprendre ce qu'est la viande pour les consommateurs. Ensuite, cela va être suivi par des tests hédoniques et sensoriels. Et pour ma part, notre équipe va étudier la consommation des personnes mises en situation devant un buffet par exemple. Nos recherches vont pouvoir servir sur plusieurs niveaux. Déjà, euh, pour euh, donner des conseils aux consommateurs pour euh, qu'ils puissent plus facilement réduire leur consommation de viande. Par exemple, non, ne plus euh, focaliser seulement sur les apports nutritionnels du régime, mais aussi expliquer comment faire pour que ce soit plus simple pour eux. Ensuite, cela peut servir les politiques publiques euh, qui pourront orienter les actions euh, dans le bon sens. Et puis enfin, on peut imaginer que les le secteur industriel pourra euh, s'appuyer sur ces résultats pour proposer des produits euh, qui, euh, qui seront mieux acceptables pour les personnes qui souhaitent réduire leur rapport de viande.